Yoga pour le bien-être. Yoga Namaskar. Yoga Namaskar est un système puissant par lui-même. Il active considérablement la région lombaire de la colonne vertébrale. Il fortifie les muscles de la colonne et ainsi la renforce pour qu'en vieillissant, l'affaissement de la colonne, qui cause un pincement des nerfs, n'ait pas lieu. S'il y a déjà des dommages causés, la meilleure façon de régénérer votre colonne est de faire Yoga Namaskar. Cela a de nombreux bienfaits pour tout le corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet par lui-même. Pour faire Yoga Namaskar, votre estomac ne devrait pas être trop plein, c'est-à-dire environ une heure et demie après un repas. Si vous ne remplissez pas cette condition, veuillez éviter cette pratique pour l'instant. Ceux qui ont une hernie et les femmes enceintes de 3 ou 4 mois doivent éviter de pratiquer yoga namaskar. Maintenant, nous allons apprendre yoga namaskar. C'est une série en 7 étapes. Il va faire la démonstration d'un cycle complet. Observez s'il vous plaît. Tenez-vous debout avec vos pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules détendus et relâchés. Les yeux ouverts, concentrez-vous sur un point devant vous. Quand votre concentration est stable, tenez Namaskar en plaçant les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, amenez vos mains au-dessus de votre tête. En expirant, descendez vos mains de telle façon que le talon de vos mains vienne derrière votre cou. En inspirant, amenez vos mains tout droit vers le haut. En expirant, descendez vos mains devant votre poitrine. Ceci est la première étape. Faites ceci trois fois. Étape 2. En expirant, faites un son depuis le fond de la gorge. Étape 3. Les doigts devraient être tout le temps ensemble, pointés tout droit vers le haut, même quand vous amenez vos mains derrière la tête. Quand vous levez les mains, c'est une inspiration complète. Quand vous les descendez, c'est une expiration complète avec le son. Après avoir fait cela trois fois, accroupissez-vous. Étape 4. En inspirant, Levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les devant la poitrine. Puis en inspirant, étirez vos mains tout droit devant vous, doigts pointés vers l'avant. En expirant, en faisant le son, ramenez vos mains vers la poitrine. Faites ceci trois fois. Étape 5. En inspirant, levez vos mains. En expirant, descendez-les derrière le cou. En inspirant, en haut. En expirant, en bas devant votre poitrine. En inspirant, droit devant vous. En expirant, retour vers la poitrine. Encore une fois, étape 6, inspirez, main vers le haut, expirez vers le bas. En inspirant, levez vos mains, expirez vers le bas. Inspirez, main droite devant, expirez, main à la poitrine. Maintenant étape 7. En inspirant, étirez vos mains droit devant. Amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et reposez votre front sur le sol. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, vos mains reposent sur le sol. Placez les mains ensemble, de telle façon que les pouces et les index se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Ceci est balasana. Restez ici jusqu'à ce que le souffle se stabilise ou pour un minimum de deux minutes. puis levez-vous doucement et revenez à la position de départ. Ceci est un cycle de yoga namaskar. Nous allons examiner quelques modifications et corrections. Si vous avez des difficultés à vous accroupir, vous pouvez placer un support d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur sous vos talons et vous accroupir, en vous assurant que vos pieds sont toujours parallèles l'un à l'autre. Pour certaines personnes, en amenant les mains derrière la tête, les doigts sont pointés vers l'arrière. Vos doigts devraient pointer vers le haut. La tête a aussi tendance à se baisser. Votre tête devrait être droite. Ne bougez pas les mains de façon trop rapide ou trop décontractée. Il devrait y avoir une légère tension dans les bras pendant que vous faites le mouvement. Maintenant nous allons faire un cycle de yoga namaskar ensemble, en incorporant toutes ces corrections. Veuillez vous lever. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèles l'un à l'autre. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'un coussin pour s'accroupir, vous pouvez le garder juste derrière vos pieds. Et quand nous arrivons à l'étape 4 pour s'accroupir, vous pouvez reculer sur le coussin et l'utiliser comme un support en vous accroupissant. Les yeux ouverts, concentrez-vous sur un point devant vous. Une fois que votre concentration est stable, tenez Namaskar devant votre poitrine. Ceci est la position de départ. Tape 1. En inspirant, amenez vos mains au-dessus de votre tête. En expirant, avec le son, descendez vos mains derrière votre tête. En inspirant, Amenez vos mains vers le haut. En expirant, descendez vos mains devant votre poitrine. Faites ceci encore deux fois. Étape 2. Amenez vos mains vers le haut avec une inspiration complète. Amenez vos mains vers le bas avec une expiration complète. Inspirez, mains vers le haut. Expirez, main vers la poitrine. Étape 3. Inspirez, main vers le haut. Expirez, main vers le bas derrière la tête. Inspirez, main vers le haut. Expirez, main vers la poitrine. Maintenant, accroupissez-vous avec votre dos droit. Si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez l'utiliser comme un support. Assurez-vous que votre concentration est droit devant vous. Étape 4. Inspirez main vers le haut. Expirez main vers le bas. Inspirez main vers le haut. Expirez main vers le bas. Puis en inspirant, Étirez vos mains droit devant. En expirant, ramenez vos mains vers la poitrine. Nous ferons ceci encore deux fois. Étape 5. Inspirez, main vers le haut. Expirez, main vers le bas. Gardez votre tête droite. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas.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 Inspirez droit devant vous, expirez vers la poitrine. Étape 7, en inspirant, poussez vos mains droit devant vous, amenez vos genoux au sol, penchez-vous en avant et placez votre front sur le sol. Étirez vos orteils derrière vous. Votre corps devrait être assis sur vos talons. Placez vos mains ensemble sur le sol, de telle sorte que les pouces et les index se touchent et forment un triangle. Vos coudes devraient être légèrement pliés. Restez ici en balasana jusqu'à ce que votre souffle se stabilise. Puis levez-vous doucement et revenez à la position de départ. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez vous asseoir confortablement. Lorsque vous pratiquez Yoga Namaskar tout seul régulièrement, pour plus d'impact sur le système, au lieu de faire un cycle, vous pouvez faire trois cycles de Yoga Namaskar.